Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais que nous partagions quelque chose dans Luc. Luc 10, verset 18, 17. Luc 10, verset 17 jusqu'au verset 20. La Bible dit ceci Les 70 revinrent avec joie, disant Seigneur,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 mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà, bien aimé, euh, quelque chose qui s'est passé après que les disciples aient été envoyés en mission. Ils sont revenus avec des témoignages, des louanges, mais en disant que les démons ont été soumis au nom de Jésus-Christ. Mais quelle était la réponse euh, du Seigneur Jésus-Christ Il va leur dire... C'est bien que les démons vous soient euh, soumis, mais cependant, réjouissez-vous, non pas parce que les démons vous sont soumis, mais parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Bien aimé, euh, voilà encore un autre problème que nous remarquons justement sur la plupart d'enfants des dieux, ceux qui sont enfants des dieux, ou qui sont dans la confusion, et surtout sur ces faux prédicateurs qui mettent en, en premier euh, les signes, n'est-ce pas, qui accompagne la foi que nous appelons ici le miracle bien aimé c'est bien de vivre un miracle dit Seigneur c'est bien que les démons soient soumis parce que en réalité le Seigneur nous a donné ce pouvoir n'est-ce pas, il faut que nous entrons euh, dans sa promesse par l'œuvre de, euh, de la foi automatiquement nous recevons ce pouvoir là effectivement si nous croyons sincèrement nous recevons ce pouvoir qui nous donne autorité sur toute domination, sur tout esprit maléfique. Donc rien ne peut nous nuire. Il nous suffit de commander au nom de Jésus-Christ. Et les démons obéissent. Et les choses s'accomplissent. Mais ceci n'est pas uh, plus important, bien aimés Qu'est-ce qu'il veut leur dire Il veut leur dire simplement que vous pouvez pas chasser... Vous pouvez chasser des démons en mon nom. Vous pouvez opérer des miracles. Vous pouvez traîner des foules, des foules vers vous. Mais si vos noms ne sont pas inscrits dans les cieux, cela ne vous sert à rien. Vous aurez travaillé pour rien. Et c'est ce que nous remarquons aujourd'hui chez ces faux pasteurs, chez ces faux prédicateurs. Ils sont en train de mettre en oeuvre, en train de mettre en avant, n'est-ce pas, le miracle et ce qu'ils peuvent accomplir. Ils mettent en avant ce qu'ils sont capables de faire, n'est-ce pas? Derrière ou au nom de Jésus. Mais quand vous essayez de chercher dans leur vie, quand vous essayez de voir comment est-ce qu'ils sont en train de se conduire, bien aimé c'est désolant et vraiment, c'est à déplorer. Or, le miracle ne précède pas, n'est-ce pas, à la foi bien aimé n'est-ce pas? Le miracle n'est qu'un signe n'est-ce pas, qui atteste que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Le miracle n'est qu'un signe qui atteste que Jésus-Christ marche avec nous. Mais cela ne nous donne pas le salut. Nous devons faire extrêmement attention, bien aimés, en ce qui concerne euh, cette question. Parce que les démons, ils seront soumis, qu'on ou pas, au nom de Jésus-Christ, si nous avons la foi. Le démon ne peut rien faire. Le démon, le démon ne peut pas résister au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que... Pierre, n'est-ce pas, Paul, apôtre Paul, il avait un défaut, n'est-ce pas Il a prié trois fois que ce défaut disparaisse. Mais la Bible dit, le Seigneur dit, « Ma grâce te suffit, je me glorifie dans la faiblesse. » Bien-aimé, cela veut dire quoi Cela veut dire aujourd'hui on peut vivre éternellement avec un défaut. Aujourd'hui, on peut vivre éternellement avec quelque chose qui soit, qui peut être un obstacle à nos yeux, parce que nous voulons certainement paraître, parce que c'est ça notre problème. On veut toujours paraître vis-à-vis d'autrui. Et finalement, on s'est dit, si réellement je prie Seigneur Jésus-Christ, si réellement Dieu est en moi, mais pourquoi est-ce que je suis en train de vivre telle situation? Pourquoi est-ce que telle chose ne change pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que telle chose ne change pas dans ma vie, et je suis là, dans, euh, je suis là depuis plusieurs années. Bien-aimé, qui connaît la volonté de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, mais qui dépendent de Dieu bien-aimé. Nous avons vu l'exemple de Job. La Bible dit que Job il était intègre, n'est-ce pas Il n'avait aucun défaut. Mais qu'est-ce qui s'est passé Une discussion entre Dieu et le diable, as-tu vu mon fils Job D'où viens-tu, Satan Il dit, je viens de me promener. Le Seigneur va dire, mais as-tu vu mon fils Job Il est intègre. La Bible dit, Satan va répliquer, c'est parce que tu l'as béni, qu'il t'obéit. Voilà, bien-aimé, il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Parce que nous sommes chrétiens. Parce que le Seigneur veut nous mettre en épreuve. D'accord Cela ne veut pas dire... On serait maudit. Cela ne veut pas dire qu'on aurait un problème. Cela ne veut pas dire parce que on n'arrive pas à prier ou on n'arrive pas à commander. Non, c'est faux. Il y a des choses bien-aimés qui nous arrivent parce que le Seigneur le permet, parce que il veut nous emmener quelque part. Oh, il faut comprendre justement les choses de l'esprit pour ne pas justement se retrouver, n'est-ce pas, euh, en train de renier Dieu, en train de, de remettre en cause la parole du Seigneur. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais plutôt que vos, vos noms soient écrits au ciel. Bien-aimé, le salut est plus important que chasser un démon. Bien-aimé, le salut, être auprès de lui, est plus important qu'avoir la luxure, que gagner le monde, que gagner tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Voilà ce que ça veut dire. Recherchant le royaume des cieux, bien-aimé, en toutes choses. D'abord le royaume des cieux, parce que le miracle va passer, n'est-ce pas? Parce que on va mourir tôt ou tard. Si le salut, euh, si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons partir. Vous voyez? C'est qui prêche que le miracle et euh, comment on appelle la soumission des démons, tout cela? Cela veut dire que si on a un défaut corporel, on ne peut pas vivre, on ne peut pas rentrer dans la grâce du Seigneur. C'est faux. Ça c'était dans l'ancienne alliance, n'est-ce pas Avec un défaut, par exemple au corporel, on ne pouvait pas être sacrificateur. Mais bien aimé, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui dans la grâce, même si tu as un défaut, même si tu as prié et que ce défaut ne part pas, bien aimé, attache-toi au Seigneur parce que le plus important c'est l'âme et l'esprit. Ce n'est pas le corporel, ce n'est pas ce qui va apparaître. Notre corps est appelé à être détruit et à disparaître. Sans ce moment, nous allons revêtir le corps, hein, le corps incorruptible qui va nous permettre de rencontrer le Seigneur. J'ai voulu, bien aimé, que nous partageons ce quelques versets. Ne, ne te décourage pas, bien aimé. Que la situation de ta vie ne puisse pas te décourager. Que euh, le rang social que tu occupes aujourd'hui ne puisse pas te décourager. N'est-ce pas ne puisse pas te décourager, bien-aimé. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Il est là avec toi. Il a dit, il est parti et il nous laissera le Saint-Esprit qui sera avec nous jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Bien-aimé, réjouissons-nous de ce que nos noms soient inscrits dans les cieux, que nos noms soient écrits là-bas au ciel. Ne nous réjouissons pas parce que nous avons vu un miracle, parce que nous avons prié sur quelqu'un qui a été guéri parce que nous avons commandé quelque chose sur cette terre et cela nous a été obéi. Bien aimé, cela ne sont que des signes, n'est-ce pas Ce n'est que des signes qui attestent notre foi. Mais nous devons plutôt nous réjouir de ce que le Seigneur nous a écrit nos noms là-bas au ciel et que les jours à venir, très très très prochainement, nous serons avec lui. C'est cela, bien aimé, la vie chrétienne. Bien aimé, j'ai voulu partager euh, ce quelques versets, cette exhortation avec, euh, avec vous. Donc partagez le aussi avec des frères et sœurs. Abonnez vous à ma chaîne YouTube MG Indigné et à ma page Facebook Assemblée pour ne manquer aucun enseignement. Je vous retrouve très bientôt, que le Seigneur vous bénisse.